Liber, c'est une société de renommée internationale qui aujourd'hui est présente sur le bassin colmarien et nous fabriquons des pelles hydrauliques sur chenilles de 14 à 100 tonnes, mais également de plus de 100 tonnes. Il y a différentes usines de production qui sont implantées sur le bassin colmarien. Chaque usine de production est une usine à part entière et complètement autonome et nous avons vraiment tout type de profil, des ingénieurs, bureaux d'études, conception aux ingénieurs industrialisation, lean management et méthode pour accompagner vraiment notre production de la mécano soudure à l'assemblage montage de nos pelles hydrauliques. Nous sommes aujourd'hui toujours en veille de nouveautés technologiques, puisque euh, notre envergure à l'international nous oblige aussi d'être le plus qualitatif possible et le plus à la pointe de la technologie aujourd'hui. Ce qui fait qu'au sein de nos bureaux d'études, il y a bien sûr de la recherche et développement pour continuer toujours à travailler sur les désirs de nos clients qui seront demain des nouveaux produits. Aujourd'hui, on, on recrute beaucoup. On va chercher euh, bah, pas mal de stagiaires aussi mais euh, aussi pas mal de postes qui sont euh, ouverts sur des métiers euh, d'ingénierie ou euh, d'acheteur ou tout autre type de profil. Alors l'UTBM, j'en ai déjà entendu parler dans une autre vie, mais aussi euh, au sein, en tant que chargé de recrutement pour la société Liber France. C'est une école qui, pour moi, euh, a une certaine renommée et qui euh, fournit des profils plutôt très intéressants.